Bonjour. Je verrai avec vous comment est-ce qu'on va semer proprement. Beaucoup se retrouvent en train de. Avec l'argent. S'il te plaît, tu peux m'aider. Bon, j'ai J'ai besoin que tu tiennes celui-ci. sa soeur arrive. Je vais demande d'attendre, elle attend que je finisse un peu. Je mets tu la voiture tenir celui-ci. Non, pas celui-là, celui-ci. Je sais pas pourquoi, mais j'ai mis en caméra de derrière. Donc, euh, voilà. Super. On s'est parlé. Okay. Alors bonjour. Ok. Je vais vous enseigner aujourd'hui sur la comment semer proprement. Parce que beaucoup d'entre vous vous aimez Dieu, vous voulez faire du bien, vous voulez faire bien, et euh, parfois vous ne savez pas comment. Donc je demande l'assistance de nos ancêtres, dans la présence du Saint-Esprit pendant que je vais enseigner. J'espère que vous avez déjà purifié votre maison. J'ai envie de brûler l'ensemble en fait. Vous avez purifier la maison. Il y a beaucoup de branches sur la terrasse. Voilà. Je purifie l'atmosphère, je demande la présence du Saint-Esprit okay. si vous avez vous rappelez du nom de vos ancêtres, vous pouvez les appeler j'appelle ma grand-mère maman Mathieu Gisèle j'appelle aussi euh, mon grand-père, pas photo de chrétien pas papa photo de Samuel papa, maman photo Esther. Esther voilà. je demande votre inspiration Demande la présence du Saint-Esprit, de l'ange Michael, de la présence de l'ange Gabriel, demande la présence des séraphins, qui puissent guider cet enseignement, que les barrières générationnelles de pauvreté soient brisées sur vous, que la souffrance que vous avez connue dans l'enfance euh, disparaisse de votre esprit pendant que j'enseigne. Voilà. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc bonjour, bonjour, bonjour. Merci, Yoann. Euh, bonjour, bonjour. Donc, je vais enseigner avec la Bible aujourd'hui. Écoutez, ce serait de la folie d'avoir euh, ton dernier verre de, de maïs. On te donne un verre de maïs, on dit voilà, ça c'est le dernier verre de maïs qui te reste sur la terre. Tu prends le maïs là, tu manges et tu espères. Avoir un champ de maïs dans quelques temps. Donc, c'est impossible. Je sais qu'il y a des gens qui croisent là. Ouais, je peux toujours, on ne sait jamais. Non. Toi, tu prends le maïs, tu prends la moitié, tu sèmes. Mais pour que tu récoltes quelque chose, il faut que tu aies semé. Et dans, euh, dans Galates, Paul dit, « Do not be fooled. Because anything you reap, you sow, you will reap. Do not be fooled. » Ne soyez, ne vous trompez pas. Tout ce que vous allez semer, vous allez récolter. Même si tu fais quelque chose de mal à quelqu'un, on vous dit, tu fuis, tu, tu, tu, tu, tu, on ne te retrouve jamais. Ne te dérange pas. <rire> Le karma te regarde. Ne te dérange même pas. Je cherche là où il parle de « Do not be fooled ». C'est Galates chapitre 5, je pense. « Whatsoever a man's he shall reap. Si vous trouvez le passage, donnez-le-moi. Ok. Donc C'est dans Galate, c'est ce que je me rappelle. Donc vous devez comprendre que ce qui ce qui, dans le monde entier, tout s'achète. Il dit oui. Il dit ok. Si quelqu'un veut la maison, il utilise quoi L'argent. Tu veux la voiture C'est Donc comme je disais Tu veux la voiture, tu payes avec l'argent Tu veux la maison, tu payes avec l'argent Tu veux euh, Manger Il te faut l'argent Même les papiers, le titre de séjour Pour déposer l'application, pour avoir le titre de séjour Dans les pays où vous êtes Pour avoir le visa, il faut l'argent Même la liberté J'ai déjà eu des gens qui sont sortis de prison Ils me disent que je suis incarcéré dans telle prison Ma peine va finir dans 5 ans il dit, mais tu fais quoi devant moi Il me dit, non, si tu payes 30 000 par jour, tu sors. Donc, si, tu as, si par mois, tu as 30 000 par jour pendant 10 jours, ça fait 300 000. Bon, fois, fois 3, ça fait 900 000. Donc, si tu as 1 million le mois, tu, pa tu payes 1 million, tu passes chaque jour dehors. Donc, la liberté même s'achète. Je lui dis, mais ça, c'est très intéressant. Et là, il me dit, il n'y a que les chrétiens qui pensent qu'ils vont venir... Seigneur bénis-moi. Oh Seigneur. Ils finissent de pleurnicher. Ils font Amen. Ils se lèvent, ils partent. Je vais encore vous lire Malachi. Tout s'achète. Même la malédiction qu'on a mis sur toi-là pour enlever ça, tu dois payer. Oh God, haka. tu ne veux pas donner, tu laisses, ça, ne te dérange, Donc Malachi chapitre 3 au verset 10. Verset 8, pardon. Un homme trompe-t-il Dieu Car vous me trompez, et vous dites En quoi t'avons-nous trompé Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les excuses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Absence d'offrande, absence de dîmes. Il parle de malédiction. Mais là, il il dit que si tu apportes, tu donnes. Ça, c'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Il dit apporte. Après, tu vois si je vais pas mettre la bénédiction. Ça veut dire qu'il remplace ta malédiction par la bénédiction. Et vous savez qu'il y en a parmi vous. Il y a des gens qui sont partis pour vous maudire. Ils sont partis. Ils ont dit que non, maudissez moi la fille-là. Mettez-moi ça sur elle. On donne quelque chose. qui arrive, tu déposes ça en bas de son lit. Il dit, c'est toi. Oh, je viens dormir avec toi. Je viens dormir chez toi pour la... Je viens passer deux jours. La personne fait un voyage de 8 heures de temps. Elle quitte de Newcastle. Elle vient à Birmingham te voir. 8 heures de voyage. Parce que la personne vient pour lancer un, truc. un talisman qu'on a donné, qu'elle lance dans sa maison. Dès que la personne part, les choses ne marchent plus. Et le Seigneur dit, vous êtes maudits. Parce que vous me, vous me dérobez en offrande et en dîmes. Après, lui-même était dit encore. Au 9, il dit, vous êtes frappé par la malédiction. Et vous me trompez. Au 10, il dit, il demande comment rectifier. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Après, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les excuses des cieux. Les excuses des cieux, c'est la pluie en abondance, les bénédictions, les idées, la protection. Le dévoreur, voyez, on peut les voir par lesquelles le dévoreur peut prendre ton argent. Ta voiture se gagne. Tu achètes un appareil, ça ne marche pas. Ton frigo se gâte. Tes enfants tombent malades. Un de tes ouvriers vient sur ton chantier. Il vole ta marchandise. Il part avec. Tu as des pertes. Un des employés dit, il faut 500 000 pour acheter telle chose. Il va le suivre. Il dit, 200 000, il met dans sa poche. Tu es volé. Quelqu'un te paye. Ta caissière porte l'argent. Il part avec. Toi-même, tu tombes malade. On te vole. On vient chez ton trambril. On part avec. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Tu, on te dit qu'il y a un réseau pour faire telle chose. Ça coûte 2 millions. Quand tu arrives, on te dit que le réseau vous mettre en 4 millions. Pourquoi le réseau l'a changé quand tu es arrivé? Pourquoi ça commence à coûter 4 millions quand toi tu arrives? L'opposé, l'inverse de ça. voilà les faveurs qu'ils trouvent souvent les gens. J'ai une amie en Angleterre. elle, elle a, Je peux dire que c'est l'incarnation de la dîme. La, elle, elle paye, ça fait au moins 8 ans qu'elle paye fidèlement, sa diminue. Voici déjà les situations qui lui arrive souvent. Elle m'a dit, je suis arrivée chez Tesco, euh, ou bien je suis arrivée chez Sainsbury pour faire mes courses. Quand je suis arrivée, le jour-là, il y avait les soldes. Toutes les choses qui étaient à 50 pans, on a mis à 20-20 pans. Ou la viande qu'on vendait à, à 15 pans le kilo. Je suis arrivée, j'ai trouvé ça à 4-4 pans le kilo. J'ai ramassé seulement. Voilà la faveur. C'est Qui coûtait telle somme, ou bien encore, tu vas généralement vous entendez ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais te faire la réduction. Je ne sais pas, mais ta tête me plaît. Ou bien la personne te dit, comme c'est toi, je te, je te retire ça. Non, je dis, comme c'est toi. Voilà les paroles que les gens qui sont bénis entendent généralement. Tu sais que partout où tu vas aller, tu arrives quelque part, on te dit que euh, il est 17h05, on ferme à 17h, madame, on ne reçoit plus. Tu arrives au potage, tu dis, ouais, la personne dit. Tu sais, viens quand même. Elle prend exception pour toi. Elle ouvre le portail, tu entres. Alors que si tu ne te recevais pas le jour-là, tu devais rentrer dormir, encore à l'hôtel la nuit-là. Après, tu devais encore attendre peut-être deux jours parce que c'était vendredi, il fallait que tu attendes lundi. Elle t'a reçu vendredi à 17h15. C'est ce qu'on appelle la faveur. Beaucoup d'entre vous manquez de faveur. Et vous vous dites toujours, voilà, mes choses ne marchent jamais. Mes choses ne marchent jamais. On ne doit pas te convaincre pourquoi tu donnais écoutez, on ne doit pas te convaincre si, on, si tu es encore au niveau où je dois venir, oh, ouais, tu n'as pas payé ta dîme ce mois, ouais, et quand tu payes, tu m'envoies le reçu, tu dis, j'ai payé ma dîme, tu, tu ne dis rien j'ai payé ma dîme tu ne dis rien si c'est moi, qui dois te féliciter parce que tu as fait ton offrande parce que tu as fait ta dîme, tu n'es pas encore arrivé. tu n'es pas encore arrivé. Quand elle je vais enseigner, tu vas prendre ce que tu veux prendre. Tu as compris non Parce que tu me demandes si les faveurs s'achèvent. Est-ce que la grâce et les faveurs s'achèvent J'ai lu la Bible, j'ai lu, j'ai lu. Tout ce que je sais, c'est que il y a une façon d'activer, d'activer. C'est que quand tu marches partout, tu vas. On lit même ton nom. Dès qu'on lit ton nom, que tu Dès qu'on lit ton nom comme ça là, la personne ne sait pas pourquoi. Dès qu'ils prononcent ton nom elle n'a pas, so, pas, pas mis tous les papiers du dossier donnez-lui donnez quand même le visa ça tête me plaît, donnez-lui le visa donnez-lui le visa pour rien hein? comme ça monsieur, monsieur Fomo comme ça comment pour rien on t'ouvre les portes la personne ne sait pas pourquoi mais ok il te donne que okay, tu prends le hein? bras. Et il y en a parmi vous, je sais. Vous êtes conscients de ce qui vous bénit. Vous savez comment votre bénédiction arrive. Vous savez comment. Bonjour le roi Fodo. Chacun gère son karma. En fait, je n'aime même pas trop dire le mot karma parce que karma, ça fait genre, c'est trop loin, ça ne peut pas m'atteindre. Samuel, monsieur Kwan. Mon temps, quand je parle avec quelqu'un, c'est payant. Tu as compris tu compris, non Donc, il y a les numéros des représentants. Si tu dis que tu veux me parler, tu vois le numéro des représentants, tu contactes, soit tu, si tu contactes, tu prends rendez-vous avec moi. Voilà. Bonjour, euh, le, le, Gassa, la, reine, la reine Gassa Stéphanie. Vous devez comprendre que si votre vie n'avance pas, il y a quelque chose que vous ne faites pas qui permet à la malédiction de vous accéder, de venir à vous. Donc, on va aller dans deux de et bénis la parole du Seigneur. Deuteronome chapitre 8. Un hein, jour, tu m'avais demandé de lui de Deuteronome 6. 8. Ok. On va d'abord prendre le verset 18. Après, on va remonter. Je vais vous montrer comment il commence la chose. Quand Dieu travaille, il vous donne toujours les instructions. Et quand tu suis les instructions de Dieu, c'est là que tu seras sauvé. C'est un peu comme si tu dors là, tu, tu vas signer un contrat avec quelqu'un ou bien tu vas aller loin de maison. Le matin là, tu, 5 tu, tu vois comment il y a les serpents dans la maison là. Ou bien tu vois comment la maison là brûle. Tu te lèves. Si tu te lèves, tu pars toujours louer la maison là. C'est que toi-même là, tu es pas normal. Ou bien tu as une voix qui te dit que ne prends pas la maison là. Dieu va te guider. Donc, la Bible dit ici, dans le nom 8, verset 18, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour, euh, pour t'enrichir. Pour les acquérir. Deutéronome 8, verset 18. Afin de confirmer ce, comme il le fait aujourd'hui son alliance, qu'il a juré à tes pères. ont les plus okay. Donc, On va prendre maintenant verset 1 de Deutéronome 8. pardon. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Afin que vous viviez, que vous multipliez. Et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré à vos frères de vous donner, à vos pères. Écoutez, la bénédiction, ce n'est pas le hasard. Tu ne te lèves pas le matin, tu tombes, oh, I woke up like this. Jamais. C'est délibéré. Tu connais que c'est la dîme que je donne qui me donne ceci. Ce sont les offrandes que je donne qui me donne ça. Ce sont les prières que je fais, mes lavages que je fais qui me donnent ça. Que c'est les, les tous les dons que je fais à l'orphelinat qui me donne ça façon qu'un businessman connaît que sont mes investissements ici qui vont donner ça. Dans le spirituel, c'est la même chose. Arrêtez de faire des trucs au hasard. Ah, je ne sais pas. Ma vie ne donne pas. Hein, j'ai fait comment? Hein? Premièrement, vous savez que je vous apprends beaucoup à formuler vos prières. Vous allez apprendre à demander. Matthieu 7-7, demandez, on vous donnera. Apprenez à demander. Vivien Fossi, ne lave pas tes enfants avec tes urines. Non. Eux-mêmes, ils ont les pipis, non? Là, vous les avez les yeux. Tu vois que les, an les ancêtres ne comprennent pas le français. Les ancêtres comprennent le langage spirituel. Avant que tu ne parles les mots, ce que tu dis, c'est d'abord dans ton esprit. Donc, tes paroles-là, c'est juste vague. C'est seulement pour t'adresser à cette dimension physique. C'est pour ça que souvent, quand on fait des rêves où vous voyez les anges, vous, vous êtes conscient que quand les anges, quand ils vous voient, vous ne parlez pas. Ils connaissent vos pensées. Parce que dans le spirituel, on communique spirituellement. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Tu vois, même si vous mettez les têtes là, je m'en fous de vous. Mettez les cœurs. Bonjour à mes ennemis, bonjour. Bonjour, vous voyez comment le soleil brise sur moi. Oui, comment mon est toujours là, non hey. Malgré votre. <rire> J'avance toujours. Regardez comment mes dents sont blanches. Je... <rire> Quand quelqu'un te déteste, tu avances là, ça l'énerve. Jésus. Jesus. Ok. Souviens-toi de tout le chemin que l'éternel, ton Dieu, t'a fait. Pendant ces 40 années dans le désert. Afin de l'humilier. De t'éprouver. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. L'esprit va vous donner des instructions. Et Dieu ne veut pas que tu écoutes ces instructions une fois par mois. Parce qu'avec l'esprit. Ce qui marche pour toi aujourd'hui. Dans deux jours. Tu peux te retrouver, tu es bloqué, bloqué, bloqué. L'esprit te dit, peut-être avant tu payais ta dîme une fois par mois. Il te dit, paie maintenant ta dîme les, tous les jours ou toutes les semaines. Après une période, il te dit, tu restes bloqué encore, les choses sont bloquées, ça, ça, ça rame. Il te dit, fais un don supplémentaire là-bas. Tu dois être sensible. Sensible à l'esprit. Bonjour mes amis, bonjour mes ennemis. Comment vous allez? <rire> bonjour TikTok. Non, mais je vais voir les commentaires de TikTok. Bonjour TikTok, comment vous allez? C'est quelle Bible que je lis? C'est la Bible euh, 8, secondes? Enfin, 8 secondes. Ça c'est les commentaires de TikTok. Bonjour TikTok. Vous pouvez liker ma vidéo et partager. Merci pour les likes. Bonjour Verify Fatal. Verify Fatal, pardon. Bonjour, bonjour et merci pour les cœurs. Bonjour Ecclesiastes. Merci Wonder Woman. Merci pour les likes. Il faut que tu trouves comment mettre l'écran si pas devant. Parce que là, ça, ça, ça, je suis dépassée. Tu sais comment faire. Cherche un peu. Merci pour les cœurs. Merci, merci. Ma peau yes. ce matin, c'est la ça, c'est Wonder. Jesus. C'est vrai que je n'étais pas censé enseigner sur ma peau, mais vraiment. Vous devez être sensible à la direction. Dieu va vous guider d'heure en heure. Tu restes comme ça là. Tu te sens un peu mal à l'aise. Parce qu'il y a un agent qui est en train d'arriver. Il y a un agent qui est en train d'arriver. Tu vas sentir le, le, le méconfort. Et parfois quand c'est en train d'arriver, quelqu'un quelque part est en train de vouloir intercepter. Parce que vos décepticons comme vous check. Je sais que vous ne croyez pas. Je sais que mes décepticons sont abonnés. Quand je fais tous les directs, mes décepticons sont dans mes directs. Il me check. Il m'observe. Quand il se lève le matin, je mets une photo, il voit. Je mets un peu de statut, il voit. Je sais que vous m'observez. Vous devez être conscient. C'est pour ça que vous êtes le star. Vous avez suivi, non? Voilà. Donc vous devez comprendre qu'il y a les gens qui vous checkent chaque jour. Miroir, miroir. Est-ce qu'elle va avoir l'argent aujourd'hui? Oh, il y a l'argent qui va venir comme ça, comme ça. D'accord. Bloquons ça. Je vous dis. Maintenant, quand tu es conscient qu'il y a les bénédictions qui sont en train de venir sur toi au jour le jour, tu vas prendre tes dispositions. Écoute l'Esprit de Dieu. Il dit, euh, Deutéronome 8, au verset 3, Il t'a humilié, il t'a fait souffrir la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Ça veut dire qu'il y, y a les choses que tes parents ne connaissaient pas. Moi, par exemple, la Bible, ma mère ne m'a jamais montré comment on lit la Bible. Je n'ai jamais vu ma mère lire la Bible. Mais voilà ça comment je lis la Bible. Parfois, il lit la Bible, elle me parle à travers cette Bible que je lis. De la même façon que le Saint-Esprit me parle à travers. Voilà. Donc, des choses que tes, tes, tes ancêtres tu ne connaissaient pas. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Maintenant, l'Éternel est où Il est dans ton cœur. Il est dans ton cœur. Donc quand tu finis de lire, tu finis de prier, tu finis, tu te lèves, tu sors, tu marches, tu vas te faire ta journée là. Tu marches avec l'éternel dans toi. De, euh, euh, euh, Matthieu chapitre 28. Je ne vous laisserai jamais, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est dans toi. Jésus a dit le royaume des cieux est à l'intérieur de vous. Donc, Deuteronome 8, j'étais en train de lire. Maintenant, je suis au verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Certains d'entre vous, vous avez traversé des périodes très difficiles. Parce qu'il fallait que vous appreniez tous les principes. Donc, je vais interrompre ceci. Je vais aller à Josué. Josué chapitre 1. Ça a un rapport avec ce que je suis en train de vous la dire. Josué chapitre 1. Et le Seigneur me dit de dire à certains d'entre vous que la raison pour laquelle vous avez l'impression qu'il vous avait abandonné, c'est parce que Verset 8, Josué 1, 8 Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche Vos paroles ne correspondaient pas avec ce que la parole dit de vous Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche Vos pensées médite le jour et nuit Vos pensées aussi n'étaient pas accordées avec ce que vous demandez à Dieu Médite le jour et nuit pour agir et vos actions ne correspondaient pas c'est pour ça que vous étiez longtemps dans le désert. Maintenant, Vous allez apprendre. Vous allez apprendre qu'il pleuve, qu'il neige. Que j'ai l'argent ou que je n'ai pas. Que je sois menacé ou pas. Ce qui sortira de ma bouche. Ce que je penserai et ce que je vais faire. Ça va toujours s'accorder avec ce que le Seigneur à l'intérieur de moi m'a dit. Que ce livre de la loi ne se pour de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors. Quand tu vas arriver à cette maîtrise. Cette maîtrise. Stéphanie, écris les versets que j'ai dit. Je suis au verset 8 de Josué 1. Je ne viens pas ajouter les versets. Voilà. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Vous avez fait beaucoup de choses, ça n'a pas marché. Tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais, tu fais, tu fais. Maintenant, le Seigneur te dit tu es à l'école. C'est pour ça que souvent vous restez. Quand je regarde bien ma vie, j'ai passé au moins huit ans à chercher, je fais, je teste. Je dis, mais Seigneur, je paye la dîme, je fais les offrandes, j'évangélise, j'enseigne, je, je, je fais ceci, je donne aux orphelins. Je fais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il manquait un petit, un petit principe que tu n'avais pas ajouté. Après, un moment quand tu rassembles tout ça, il met la foi. Il dit que toi, tu ne croyais pas que tu pouvais prospérer. C'était parmi vous, vous faites tout ça, mais vous ne croyez pas. Vous ne pensez pas. Et comme tu ne crois pas, tu n'agis pas. Tu te comportes toujours comme il te dit, arrête maintenant. Arrête maintenant, arrête-moi, arrête maintenant dans le, euh, le boulot là. Ah, j'ai fait arrêter le boulot, je vais partir À ah, godouan, ah, godo, Tu commences à ta pensée alors que tu payes ta dîme fidèlement depuis 6 ans. Alors que tu as les idées qui viennent dans ta tête depuis. Tu as les gens qui te disent tous les jours Ma chérie, ma chérie, ouais, apporte-moi tes services, non « Oui, j'ai besoin, tu, tu, tu, tu es une bon conseiller, viens, viens souvent dans mon entreprise une fois par semaine pour, pour faire du conseil. » Je te dis quitte ton boulot là, lance ton cabinet de conseil. Tu, « tu, tu fais comme ça, tu fais le feigne, feigne. » Et il dit « C'est alors que tu réussiras. » Donc, il y a des règles spirituelles que vous devez apprendre. Il y a des règles spirituelles que vous devez apprendre. Et tant que vous ne les apprenez pas, vous serez toujours en arrière. Je reviens à Deutéronome. Il dit reconnais en ton cœur, Deutéronome 8, verset 5. Reconnais en ton cœur que l'éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Verset 6, tu observeras les commandements de l'éternel ton Dieu pour marcher. Les commandements qu'on te donne. Le problème de certains chrétiens, c'est que vous n'êtes pas discipliné. Est-ce que vous savez que beaucoup de chrétiens ne payent pas la dîme ah non, je, je pensais que c'est quand je vais avoir le boulot. Je pensais que c'est quand je vais avoir l'argent à l'argent. Tu manges quoi chaque jour Tu manges quoi chaque jour Même si tu dois dans le canapé de quelqu'un. Le matin, la personne te donne 1000 francs. Paix la dîme de 1000 francs là. Les plus chiches, ce sont les chrétiens. Oh Seigneur. Seigneur. C'est pour ça que tu as toujours les miettes. Les chrétiens sont très durs, hein. Stingy Stingy Tu fais ton lavage au sel Tu brûles les encens chez toi Tu pas fais pas fait l'offrande à l'eau Tu fais tout ça Tu ne payes pas la dîme Tu ne fais pas les offrandes Écoutez Je vais te vous demander quand je, quand, je quand je grandissais spirituellement Je disais tu vois Dieu je suis sûre qu'il y a une dimension où tu sais que si je fais A plus B plus C plus D, ça va me donner le résultat de la prospérité. Je sais que j'aurai la... J'ai demandé à Dieu que donne-moi les... Les, les, les, les, comment on peut dire, les secrets de la prospérité qui vont faire que je rende n'importe qui qui vient à moi, que je débloque ses finances. Et dans Le problème, avec vous c'est que beaucoup d'entre vous, vous n'obéissez pas. Sur certains d'entre vous, il y a les embargos, vous avez les poids sur vous. Vous avez les fardeaux. On a dit que tu ne vas jamais dépasser le seuil. Donc ta mère, est la... elle est arrivée à ce seuil-là, au plafond, -là. elle est calée là-bas. Ton père est calé, Ton grand-père est calé. Toi, tu arrives là-bas. C'est là-bas que tu es maintenant. Tu tournes. Tu tournes. Tu tournes. Tu tournes. Dieu t'enseigne. Il enseigne. Il enseigne. Tu comprends. Tu fais pendant un mois, après tu laisses. Tu fais pendant un mois, après tu laisses. Il fait pendant un mois, après tu laisses. Tu fais un peu, tu laisses. Même le travail spirituel, après tout lavage et tout travail spirituel, tu dois faire le sac Tu dois sortir, tu donnes quelque chose à quelqu'un. Ce sont des principes spirituels, ce n'est pas moi qui ai inventé. Non, Salomon, allez lire comment Salomon donnait. Allez voir le nombre de sacrifices, le nombre de taureaux, le nombre de buffles, le nombre, le nombre de bœufs qui tuaient. Il y en a parmi vous, vous n'avez jamais tué un animal mais j'avais donné la dîme. Hein, qu'est-ce que j'ai? Elle hey, n'est pas. Hein. Tu pas fait le visa. Tu peux faire aller prêter l'argent. Tu cotises l'argent. Tu fais tout. Tu ne payes pas ta dîme. Hein. Tu arrives, tu déposes. Ça fait un an que tu attends. Le monsieur qui a pris là, il a pris ton ton argent, il est parti avec. Le monsieur ton, ton, ton, ton, ton négociateur là, il a porté un million, il est parti avec. Il dit, paye ta dîme, ça va enlever les pertes sur ta vie. Est-ce que j'ai Est-ce que moi j'ai Moi, il n'est pas. Il n'est pas. N'ayez pas, vous avez compris. Vous allez lire le sur le calendrier des Chinois. Le 8. Je suis au verset 7. Et c'est si tu observeras les commandements de l'éternel ton Dieu Pour marcher dans ses voies et pour le craindre Dieu n'en a rien à foutre de vos déclarations Dieu n'en a rien à foutre de ce que vous dites que vous avez ou que vous voulez De vos prières Quand tu finis de prier, est-ce que tu te lèves-tu pars, tu fais Est-ce que tu agis Parce que si tu n'agis pas, tu n'auras pas Car l'éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays Pays de d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Ça veut dire que quand Dieu donne l'abondance, là, c'est pas tout. Dans les montagnes, il n'y a pas tout. Tu te tournes comme ça, là, tu fais dans tout. Abraham, Genèse chapitre 13. Dans le chapitre 12, Abraham a obéi. Bonjour la reine Zibi. Abraham a obéi, il a quitté son père et sa mère, il est parti. Dans le chapitre 13, voilà ce qui se passe dans la vie d'Abraham. Abraham, le chapitre euh, Genèse 13, ok Verset 1 et 2. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui et sa, sa femme et tout ce qui lui appartenait, l'autre et lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Troupeaux, argent, or. Ça veut dire qu'Abraham faisait dans tout. Et quand vous comprenez progressez, son fils Isaac, Genèse chapitre 26, Comment <coughs> vous pensez que les gens-là ne l'aimaient pas là. Genèse 26. Il a eu une famille dans le pays. Verset 1. Genèse 26, verset 1. Donnez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Merci pour vos cœurs. Merci. Il y a eu une famille dans le pays, outre la première famille qui eut lieu le temps d'Abraham. Abraham a prospéré dans la famine. Abraham a prospéré dans la famine. Son fils est en train de prendre sa vie en main. Vous savez comment Dieu le teste il le met dans la famille. Votre famille là, hein, c'est là pour que vous puissiez tester. Donc Dieu a de vous tester. Pour voir si vous allez comprendre comment le rang des cieux fonctionne. Moi, j'ai commencé à prospérer quand le corona a commencé. C'est quand le corona a commencé. Je crois qu'il y a une dame là-bas. Là je crois qu'il y a des Bonjour, bonjour, bonjour à ceux qui sont sur TikTok. Je fais les lavages ce matin normalement, donc euh, on veut préparer le, le, les lavages. Merci si pour les likes, uh, Rose Vanny. Ça C'est TikTok Elle est entrée okay. Merci Ab Abraham avait sa part de famine Et dans la famine Dieu lui a dit Monte-tu pas dans tel endroit Genèse 13 Regardez bien Abraham remonta d'Egypte Vers le midi Lui et sa femme Parce que quand il a commencé La famine a commencé parce que quand elle a commencé, la famine a aussi commencé. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Genèse chapitre 12. Allez au verset 10. Il y a une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte où il séjourner car la famine était grande dans le pays. Vous allez voir au verset 13. Il y a toujours la famine... Mais la Bible dit qu'Abraham était riche. Donc, dans la famille, il arrive chez le pharaon. Le pharaon se trompe, il voit sa femme, il la veut. Il prend Sarah. Dans la nuit, Dieu vient prévenir le pharaon que donne, libère-moi la femme de quelqu'un. <rire> il libère sa femme en libérant, il dit que prends l'argent, prends l'eau, pas, pas, pas. Dans la famille, on lui a donné l'argent. Genèse 26, son fils commence ça part. Il y a eu une famille, Genèse 26, verset 1. Il y a eu une famille dans le pays, outre la première famille qui eut lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, le roi des Philistins à Géra. Donc, il partait chercher un roi qui allait l'aider. Le Seigneur apparaît, il lui dit ceci. Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Quand vous fonctionnez avec Dieu, vous devez être sensible arrive dans un pays, on dit, ah, ah le business, le, le Gabon est fini. Il n'y a plus l'argent au Gabon. Dieu te dit, porte tes choses où tu pars, des au Gabon. Écoute, ton conseiller, c'est le Seigneur. Ton conseiller, c'est le Seigneur. Tu n'en as rien à foutre de ce que les autres pensent. Porte tes choses où tu pars, là où il t'a dit de partir. Pas faire ce qu'il t'a dit de faire. Il va se charger, tu restes votre problème c'est le manque d'action merci pour les cœurs, pompez les cœurs encore partagez ma vidéo s'il vous plaît maintenant voyez ce qui se passait le Seigneur lui dit dans le verset 3 séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel je donnerai à ta postérité toutes les contrées contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Toi aussi, je te parle. Je vais voir si tu vas m'obéir. Et qu'il a observé mes ordres et mes commandements, mes statuts et mes lois. <rire> Écoutez, vous croyez que le fait qu'Abraham partait sacrifié, qu'il partait sacrifié, que qu'il lui avait dit? C'est Dieu qui lui avait dit, va sacrifier. Il avait les ordonnances, il avait les lois que Dieu lui avait données. Et il a appris ça à son fils. Bonjour la reine Kouam, le, le, le, la reine Kouam Bonjour la reine Léa. Votre problème, c'est que vous commencez à vous arrêter en route. Pour suivre Dieu, il y a un cours d'action que tu vas prendre. Tu vas changer tes actes. Tes pensées changent. Tes actes changent. ce qu'il vous dit là. Hein? Ça va sauver votre argent. Dieu te dit depuis trois jours que donne l'argent à elle. Tu vois, ta, ta soeur là, non. Père son loyer. Tu fais sur le lit comme ça. là. Tu fais Tu fais À trois heures, fais le virement à la fille Tu vas voir à 6 heures. Ton application à la banque que tu avais fait depuis six mois, là, on va te répondre, on va te donner. Et Isaac resta, je pense que c'est le verset le plus important de ce chapitre. Genèse 26, verset 6. Et Isaac resta à Gérard, comme le Seigneur lui avait dit. Votre problème, c'est le manque d'obéissance. Vous n'obéissez pas. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, bon, il a aussi commencé à mentir, à, il a dit que ce n'est pas, pas sa femme, que c'est sa soeur. On va aller au verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année. Écrivez-moi cette année. Tout le monde dit cette année. Vous voyez ce que la Bible dit hein? Parce que quand vous allez semer votre dîme aujourd'hui, même si vous m'écoutez ça, je ne connaissais pas la dîme. Tu écoutes, tu dis, waouh, prends le verset 6, Genèse 26, tu prends le verset 12. Que comme je sème maintenant là, 12 et 13, tu mets ton nom. Hein. Donc, pour ceux qui m'écoutent, qui ne connaissaient pas la dîme avant, ou bien qui n'ont pas payé la dîme depuis longtemps, en avant votre dîme, tu mets, tu prends ton cahier, tu écris, moi, Léa Potier, supposons. Je sème ma dîme et je déclare, Seigneur, que comme je sème dans ce ministère, si c'est chez, chez moi que vous sèmez, comme je sème dans, dans le ministère de la Reine Josté, je recueille cette année le centuple car tu me bénis, c'est ce que la Bible dit. Hein? Et je déclare maintenant que je deviens riche et je vais m'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce que je deviens fort riche, <rire> écrivez fort riche. Fort riche, vous c'est fort riche, c'est fort riche. C'est y a riche, a ça. Vous avez les dimensions de richesse. J'ai envie de sauter. Pour moi, c'est comme une révélation. Hum. Le Seigneur te me dit qu'il vous fait passer dans une autre dimension de richesse. Je vois quelqu'un, carrément, tu pensais que tu avais l'argent parce que tu étais confortable. Maintenant, le Seigneur te fait passer une autre dimension. Le genre de dimension, quand c'est fort riche, ça veut dire que tu n'as plus de moment de faiblesse toujours tu fais comme le domino tu pousses tu pousses les plombs tu fais comme ça là on pousse aussi dans le compte qui est la bonne pousse compte qui est la bonne pousse le compte de suisse le compte d'angleterre le compte paypal le compte de d'hiboville le compte de Lomé. il a riche à fort riche il dit cet homme devint riche et allah ah. donc il a laissé il devenait vous ne pouvez pas comprendre. <rire> Moi-même, je reçois ma part. Je reçois ma part. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Hum. Jusqu'à ce qu'il devienne. Regardez. Isaac se met dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Car l'éternel le bénit. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Écoutez bien. Hein. On parle maintenant de ses business. J'ai envie de sauter aujourd'hui Mmh, mmh. Il y a l'onçon de l'argent ici aujourd'hui Recevez pour vous, recevez, recevez, recevez mmh. Merci Seigneur Écoutez Il avait les troupeaux C'était parmi vous allez lancer votre, vos poulaillers, Vous allez lancer vos pocheries Vous allez lancer les élevages Vous allez lancer l'agriculture Écoutez bien Il avait des troupeaux de menu bétail des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Il y en a parmi vous avez eu peur d'embaucher. <rire> Je prophétise que dans le mois qui vient, les quatre, les quatre semaines qui arrivent, là, votre staff va augmenter de 50%. Pour certains, ça va doubler carrément. Et quand ça va doubler, ça veut dire que vous allez créer des emplois, vous allez créer de l'argent. Certains parmi vous avez peur de créer des, sous, des, des, des, des postes dans votre entreprise j'ouvre maintenant, je, je dépose sur vous l'approbation, le cachet pour faire ça aujourd'hui, au nom de Jésus certains un ami. d'entre vous allez commencer à faire dans tout moi j'ai dit qu'elle fait dans tout là vous allez, vous allez faire 5 réunions vous allez faire 5 réunions et c'est pas les réunions qu'on cotise 20-20 mille le mois hein? 1 million, 2 millions, 3 millions le mois déjà que tu portes comme ça, tu portes même 100 millions oui je prophétise ça sur vous aujourd'hui, au nom de Jésus Comptons ses, comptons ses business, -ers. Il avait les troupeaux Ok De menus bétail De gros bétail Un grand nombre de serviteurs Bon Il y avait les décepticons hein? Ça c'est Genèse 26 verset 15 Aussi les philistins Lui portaient envie. On sait que les... Écoutez hein? ah. oh, Ma tante est jalouse oh, J'ai peur qu'ils voient ma richesse <rire> J'ai une bonne nouvelle pour vous Écoutez J'ai une bonne nouvelle pour vous le tout, si vous allez prospérer devant eux, allez dans, dans le son 30, le son 23. Vous savez, que vous avez souvent peur d'avoir l'argent. Je vous libère aujourd'hui, je libère votre tête là à Ça va entrer le son 23. Mais si je me suis recevée de l'argent sur moi, je bénis les dîmes que vous allez envoyer aujourd'hui. Je mets l'onçon d'accélération sur ces dîmes de multiplication. Regardez le psaume 23, verset 5. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe des portes. Donc tu as assis, ils sont là. Tu sais qu'ils sont là et ils savent que tu sais qu'ils sont là. Je sais que vous savez que je sais que vous m'observez. M'en fout de ça. Apprenez à prospérer. Quand moi j'ai compris que je devais prospérer en face de mes ennemis, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. C'est fini. Je n'ai plus peur. Que tu es qui As-tu un ennemi Oh, ouais. toi s'il te plaît. Va dans la salle d'attente. Fais partie de mon spectacle. Je vais mettre un écran géant dans la salle d'attente de mes décepticons-là. Vous allez voir l'écran. Que... Hé! Hey! Lui. Habituez-vous à vos ennemis. Je reviens à Genèse, chapitre. L Enseignement, si c'est pour quelqu'un, je vous dis. Je reçois seulement ton argent. Mais... <rire> la reine Colette. Un hein, <rire> Verset 14 Les Philistins lui portaient envie. La Bible continue. Donc la Bible, ce qui me plaît dans la Bible, c'est que ça mentionne vos situations, mais vous ne connaissez pas comment répondre. La Bible mentionne vos situations. Ils avaient les décepticons dans la Bible. Ils avaient les ennemis. Vous n'êtes pas les seuls. Bonjour TikTok. On continue. Donc ben les Philistins lui portaient en vie. Oui oui oui, ils sont là. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, <rire> je ne sais pas pourquoi on précise deux fois, c'est sûrement important, les Philistins les comblaient et les remplis de poussière. Donc, on connaît que, ok, son père avait creusé les puits. Les puits, là, ça donnait l'âme. D'accord. Maintenant, on va venir fermer ça. On va venir fermer. Ils viennent combler. Votre déceptique Regardez ce qu'il a fait. Regardez. Abimelech dit à Isaac, va t'en de chez nous. Tu es beaucoup plus puissant que nous. Vos ennemis connaissent. <rire> Vos ennemis connaissent votre puissance. Pour moi, ça, c'est la révélation. Vos ennemis connaissent votre puissance. Mais vous, vous ne connaissez pas. C'est dommage. Merci pour les cœurs. Je vous ai dit que le direct, là, ça allait ouvrir l'esprit de quelqu'un. Même moi-même, ça a de m'enseigner. Souvent, tu peux te retrouver submergé par les problèmes. J'en vois même... J'ai une là. Elle a envoyé sa dîme, dans l'air. Depuis six jours, sa dîme n'arrive pas. Elle a 1000 euros, 1000 euros c'est en, en l'air. C'est ouais, que Western ouais, union, c'est espèce union, c'est dans l'air. Elle appelle, on dit que c'est arrivé. Chez moi ce n'est pas arrivé. De son côté ce n'est plus là. L'agence se disait qu'il ne trouve pas. Il dit que ma chérie, ils ont menti. Ils ont menti. Cette femme peut te faire, le, elle peut, elle peut te faire la dîme de 1000 euros par semaine. 1000 euros. Vous allez à vous dormir, vous ne vous connaissez pas. Imagine le roi d'un pays vient te dire que Jocelyne. Il doit te parler. Vraiment, euh, nous te remercions d'être venu Vraiment. Mais merci pour les partages. Merci aussi pour les likes. Il dit Va-t'en de chez nous car tu es beaucoup plus puissant que nous. Tu, toi, une personne, tu es plus puissant que nous rassemblés Oh, oh, oh. Écoutez, hein, la fête de choisir, c'est pas la blague. Hein. C'est pas la blague. C'est pas, oh non, je suis choisi. Tu peux t'asseoir tu tes 50 000 de mois. Je suis choisi. Même ton patron connaît. Tu fais quoi depuis là-bas, c'est toi qui connais. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on creusait du temps. Des puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père. Il y a certaines de vos choses que vous allez repartir prendre à nouveau. C'est un, un terrain que vos pères avaient laissé, que les gens s'étaient accaparés. Écoutez, ça fait 15 ans, non? Tu étais faible. Tu croyais qu'ils oh, ont fait la société, qu'ils ont pris. Je te donne le feu vert pour que tu te lèves sur ça maintenant. C'est moi. Écoutez, hein? quand je porte ma casquette de prophète, voilà ça là. Je connais ce que je suis là pour vous donner. Lève-toi, tu repas chercher les choses de ta mère qu'on avait pris. Repas chercher. C'est elle qui te dit de le faire. De tout, si ça va passer, tu vas voir. Prends ton arbre de paix. Vous devez avoir l'arbre de paix chez vous, hein, s'il vous plaît. plantez planter ça dans votre cours ou bien et même dans un petit vase dans votre salon ou dans votre chambre. Et là, il dit, Genèse euh, 26, on est au verset 18. Il creusa de nouveau les puits d'eau qu'on qu avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que le que son père leur avait donné. Certains d'entre vous, vos parents avaient des grandes entreprises. Le frère et soeur de vos pères là ont pris ça. <rire> I'm coming for you. Tout ce qu'on avait volé à vos parents, vous allez revenir chercher. Vous allez partir récupérer ça. Je vous dis, dites-leur, écrivez là-bas, I'm coming for you. Merci pour les coeurs. Bonjour, bonjour à TikTok, bonjour à ceux qui viennent d'arriver, mais bonjour aux nouveaux abonnés. Il y a des jours j'enseigne sur les, les produits spirituels, il y a les jours j'enseigne sur la, le mindset. Aujourd'hui là c'est seulement le mindset de l'argent J'en sais la parole Et là il dit Verset 19 Les serviteurs d'Isaac creusaient encore Dans la vallée et y trouvaient Un puits d'eau vive Donc Isaac a dû Entreprendre Tu te dis sûrement comment mon père a fait dans ça Ça n'a pas marché Comment est-ce qu'il croit que ça va donner Il n'a pas fait encore dans la même chose que son père faisait. Il creuse pour son père. Il creuse encore les nouveaux puits même. Il demande encore les nouveaux sur ça. Les nouveaux, les nouveaux. Les bergers de te relaient les bergers d'Isaac en disant :« L'eau est à nous. » Et il donna au nom le puits des, le, le, le, le, au puits le nom d'Isaac, parce qu'il était disputé avec lui. Ses serviteurs creusaient un autre puits. Donc, certaines personnes vont venir vouloir, « Oh, tu as créé l'entreprise ici, là, c'est moi, c'est moi qui t'avais donné l'idée. Tu prends la maison d'un bailleur, tu arranges. Quand tu commences à louer, il, vit, il voit, « Oh, donne-moi ma maison. Laisse, tu pars, tu vas trouver d'autres ailleurs. » Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Le Seigneur me dit de vous dire que pour certains d'entre vous, c'est peut-être mon quatrième business qu'on va te laisser tranquille. Tu fais le premier, wow, « oh, deuxième, oh, wow, troisième, oh, wow, continue. » Et il l'appela Rérobot, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Verset 24, l'Éternel lui apparut dans la nuit et il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je te multiplierai, je multiplierai ta prospérité, ta postérité, pardon, à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un hôtel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Et il y dressa sa tente. Les hôtels sont dans la Bible. Les serviteurs d'Isaac, ils creusaient un puits. Ils le sauter avec les puits maintenant. Il arrive quelque part. Creusez-moi le puits là-bas. Voilà, prophétie. La saison est en train d'arriver où vous allez vous lever le matin, vous allez créer une entreprise en une journée. Vous allez ouvrir un magasin en une journée. Les choses que ça vous prenait six mois, un an avant. Vous allez faire ça en une journée. Ah, C'est une prophétie pour quelqu'un. On dit Amen, je reçois. Regardez, et continuons à lire. <coughs> Abimelech vint de Gerah auprès de lui avec son ami, deux de ses amis. Et Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi Vos deux septiques vont venir vers vous à un moment. « Pourquoi venez vers moi puisque vous me haïssez et vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Il répondit, « Nous voyons que l'éternel est avec toi. »« Ouais, Seigneur, Seigneur ouvre l'esprit de tes enfants pour qu'ils comprennent qui ils sont. »« Tes ennemis viennent te dire, ils viennent te dire, nous voyons que l'éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi et que nous fassions alliance avec toi. » Jure que tu ne nous feras aucun mal. Vous m'avez détesté, maintenant vous venez me demander de ne pas vous faire du mal. C'est ce qu'on appelle dominion. Tu as ta porte. Pour les ouvrir non On a déjà déjà. C'est ce qu'on appelle dominion. Hmm? Ah, là, je suis vraiment béni ici. C'est ce qu'on appelle dominion. Et eux-mêmes, ils disent que tu es baigné, maintenant béni de l'éternel. Bon, Isaac leur fit un festin, il a fait le salaka. Ils ont mangé, ils ont bu. Et ils se sont levés, ils sont rentrés. Et après, bon, vous allez voir qu'Isaac Isaac tout le terrain après. Donc, euh, TikTok. Comment vous allez euh, Tu cherches le travail. Tu as mal à la tête, Daniel. Écoutez, hein? je vais maintenant vous montrer le secret de la prière. Parce que malheureusement, beaucoup de... Merci pour les partages. Qui connaît comment on change le, le langue de la caméra sur TikTok Je n'ai aucune idée. Ah, j'ai trouvé, super. Oh my god j'ai trouvé. J'ai trouvé TikTok j'apprends à vous gérer j'apprends à vous gérer je vais vous montrer maintenant comment prier okay? pour prier la première chose ne vous ramenez pas dans la prière sans rien à vous offrir ne faites pas cette erreur mon vous la reine Sarah, ne faites pas cette erreur parce que beaucoup d'entre vous vous demandez les choses mais vous n'avez pas tu viens savoir, oh Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. <rire> Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez d'être bête, je vous en prie. Arrêtez. Vous avez suivi. On ne vient pas à Dieu sans rien en moi. Allez-y dans un Samuel. Non? La, mère de, la mère de Samuel, quand Anne partait, son mari faisait des offrandes. Chaque année, ils avaient une période du pâté. Ils plein d'offrandes à Silo. Avant de descendre. Et c'est là-bas qu'ils demandaient les choses pour l'année. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Les, les, les chrétiens, je ne sais pas comment. Et que tu vas aller au supermarché avec une liste. Tu sors du supermarché avec des choses dans ta main que tu n'as pas donné l'argent là. bas Et vous-même, est-ce que c'est possible? Merci pour les likes. Et je pense que c'est ça qui fait la religion, en fait. La religion et la spiritualité ne sont pas la même chose. La religion veut que tu sois. Voilà, j'ai. Pasteur, regarde-moi. Je suis venu de nettoyer l'église. Yeah. Pasteur, regarde-moi. Je suis venu à 8h00. <rire> you fool yourself, girl. Tu as déjà ta récompense, comme le pasteur t'a vu. Tu as de ta récompense. Quand tu viens pour prier, tu dois avoir les versets. Tu dois t'appuyer sur un exemple, sur une parole. Je vous ai donné les paroles. Si c'est la dîme que vous payez, Malachi 3, verset 10, 11 et 12. Je vous ai donné aussi euh, de J'ai donné un passage tout à l'heure. Genèse 26, verset. 13, verset 12 et 13. Voilà. Là on dit qu'il devint fort riche. Seigneur, je viens semer. Donc, quand vous semez, que ce soit un don que tu fais à ta mère, à l'orphelinat, que tu sois en train de payer ta dîme à ton pasteur, que tu sois en train de faire euh, d'obéir à une instruction que tu as reçue dans la nuit, quand tu sors cet argent, quand tu sors une substance de toi, que ce soit financier ou encore en nature, en sortant cela de toi, émets un vœu. Quand je donne comme ça, je reçois 10 fois plus. Comme je donne, je reçois en abondance. Quand je donne, ça me revient sous cette forme. Je vous ai dit tout à l'heure au début que si on peut, si on peut euh, euh, payer tout, tout s'achète. Si tu es noir, tu fais le jansan, tu veux devenir brut. On te met en prison, tu payes la caution, tu sors. Merci pour les roses, Cléopas. J'ai pu finalement, j'ai trouvé. Tu, tu, tu, tu veux les habits, tu tu, tu tu veux la maison. Écoutez, si vous voulez la maison aujourd'hui, tu vas acheter l'immeuble, tu as 500 millions, tu vas trouver l'immeuble, tu vas acheter aujourd'hui. La, la, la table, la table. Si tu peux tout avoir, si tu peux tout avoir, balance, si tu peux tout avoir avec l'argent dans le physique, comment est-ce que le spirituel n'est pas la même chose? Seigneur, je veux me marier. Tu n'as jamais fait une offrande. Tu n'as jamais fait un sacrifice. Tu n'as jamais sorti quelque chose de toi. Que Seigneur, en échange de l'enfant que je te demande tous les jours, je viens faire une offrande sacrée. On appelle « Sacrificial Offering ». Je viens faire ce sacrifice, Seigneur. Seigneur, voilà ton pour mon business. Pourquoi ça marche, Seigneur Je t'apporte ce sacrifice, je dépose. Peut être ça. Ouvre-moi le marché du Gabon. Ouvre-moi le marché du Cameroun. Parce que vous venez toujours avec la bouche pour demander. Sans rien d'autre. Généralement, quand tu pourras... Voilà, voilà comment les transactions financières se passent dans le physique. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir euh, euh, une bouteille de whisky, s'il vous plaît? Ce sera euh, 10 euros. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton argent... Tu Si en retirant l'argent, on te demande c'est l'argent de quoi? C'est l'argent de whisky que je donne. Si dans le physique vous nommez l'argent que vous sortez de votre poche, pourquoi vous ne nommez pas dans le spirituel? J'espère que c'est une révélation pour quelqu'un qui J'espère te voir. J'espère que ça va casser euh, un mythe que tu avais dans la tête. Seigneur, stabilise mon mariage. Seigneur, libère-moi de l'alcoolisme que j'ai. Ah. Hey, tu passes sur Amazon. Tu cherches ce que tu veux. Oh je veux, oh, je veux ça. Oh, je veux ça. Oh, je veux un téléphone. Oh, je veux ça. Oh, je veux, oh là là, là oui, je veux, je veux le vêtement là. Oh, je veux le tout pour ton datant, deux à gazon. Tu as nommé ce que tu veux d'un fond. Pose ta question. Tu as dit ce que tu veux. À la fin, pour que le, le changement se fasse, le trade. Qu'est-ce que l'esprit te dit Qu'est-ce qu'Amazon le, le, qu que te dit Je dis même l'esprit. Qu'est-ce qu'Amazon te dit Check out. 390 dollars. Qu'est-ce que tu fais Tu prends tes détails bancaires. Tu déposes sur le site. Ils, vont, ils font quoi? Ils viennent dans ta substance. Ils tirent ton argent. Tu as nommé l'argent que tu as dépensé. Tu as appelé ça chaise. Trois jours plus tard, tu vois la chaise apparaître devant toi. Tu as nommé ça table. Quatre jours plus tard, ou bien le lendemain, tu vois la table apparaître à ta porte. Il n'y a pas de hasard dans le spirituel. Tout ce que nous avons comme système ici. Ça commence dans le spirituel. Quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'aucun souci ne peut aller bloquer mon argent. Tu vois, si tu te lèves ou dis, tu vas à la boutique acheter le pain, on va t'empêcher. Pourquoi J'ai l'argent. La boutique est là. Je connais là où la boutique est. Je connais moins 5 boutiques dans mon quartier. Je me lève je marche je pars et je dis donnez-moi. Je pose ma commande. Donnez-moi le pain. Je sors l'argent, je donne. Oh, je suis sûr à 100% que j'aurai le pain dans ma main. Je suis sûr à 100% que j'aurai le pain dans ma main. Voilà ce qui vous bloque. Écoutez-moi bien. Si tu restes, tes finances sont bloquées. Soit tu donnes, tu ne nommes pas. Soit tu donnes, soit tu ne donnes même pas depuis là. Soit tu as beaucoup donné, tu n'as jamais nommé. Ce qui fait que tu as beaucoup de réserves. Tu peux même faire le back-date. J'ai fait les virements dans, le compte, dans votre compte depuis. J'ai au moins 15 000 dollars là-bas que je n'ai pas de, encore placé de commande sur ça. Je peux assure que chacune d'entre elles c'est des désirs qu'elle a écrit sur le papier. demande leur précise bien. Tu leur donnes le format. Tu as déjà donné. Ou bien. Tu leur donnes le format. Elles doivent écrire. Et il ne faut pas bavader. Il ne faut pas les le bavardages dans leur salle. Mesdames, pas de bavardage, s'il vous plaît. Donc nous allons prendre notre passage biblique. 28, verset 2. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Merci pour les cœurs. Lorsque tu obéiras à la voix de ton Dieu, lorsque tu vas obéir à la voix de ton Dieu qui est ici à l'intérieur. Isaïe 48, verset 17. La prospérité a les règles. Isaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ça veut dire que Dieu va toujours te montrer un chemin. Un chemin. Et quand il montre, c'est pour que tu ailles obéir. Il y a des moments où Dieu va te dire, vide l'argent qui est dans tes poches. Quand tu sors de l'argent, vous savez financièrement, physiquement, quand tu fais le dépôt dans le compte de quelqu'un, à partir de ton dépôt, il peut retracer ton nom, tes détails. Quand tu te connecte sur un serveur, on peut trouver ton adresse IP, il peut faire le barbac Quand tu déposes spirituellement dans le compte de quelqu'un, tu fais une offrande dans un, dans un ministère, l'onction qui est dans ce ministère-là peut retourner ça, donc c'est comme si tu ouvres le canal dans les deux sens. Ça retourne vers toi. Ça vient de dire avec tes petits démons que tu as chez toi. D'un fond, je n'enseigne pas sur les, les coutumes aujourd'hui. Vous allez voir que mes enseignements ce matin, c'est totalement basé sur la parole. Donc tu veux faire tu vois, les coutumes qu'il faut pour l'ouverture. Donc ça, je peux te écrire en inbox après. Mais là, j'enseigne vraiment sur la prospérité et sur la Bible. Donc c'est parce que ta question est trop éloignée de ce que je dis. Si je veux te répondre, ça va me trop me sortir du, trop me sortir du contexte. Ça, je ne veux pas. Donc, on va prendre 1 Samuel 22, verset 2. Tous ceux qui ont servi Dieu dans la Bible ont dû comprendre qu'il y avait une notion de prospérité dans laquelle il devait taper. Et David avait ça sur lui. 1 Samuel 22, verset 2. On va commencer au verset 1. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam ses frères et toute, sa, la, toute la maison de son père l'a pris et il descendit vers lui. Je rappelle que David était toujours dans le, dans le désert. Donc il avait reçu l'onction, mais l'onction n'était pas encore manifestée. Parce qu'il fallait il y avait les principes que David devait apprendre. Si on lui donnait le royaume quand David avait reçu l'onction aussitôt, ça n'allait pas donner. Merci pour le partage Claudel Donfa. Merci, merci beaucoup. Merci pour les cœurs que vous m'envoyez. Merci pour le partage. Il y a quelqu'un qui tu as la Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et ils devinrent leur chef. Ainsi se joignit à lui environ 400 hommes avant de tester le royaume que Dieu pouvait lui donner. Dieu lui a donné 400 personnes endettées. C'est pour ça que ça me dérange pas. Si tu me suis, tu es endetté, tu es, il y a la malédiction sur toi. Peu importe ce qu'il y a sur toi. Écoute ce que je dis. Just follow. Just listen. Just do. Tu vas voir vraiment tes choses, comment des choses vont commencer à changer. Merci pour les cœurs. Merci. Pompez les cœurs sur ma vidéo. Vous allez voir que, il y en a parmi vous, Tu, tu, tu, as, tu as, il y a l esprit d'endettement, hein. tu as une dette de 6000 euros, tu prends trois ans pour payer. Le jour où tu payes le tout bam, jusqu'on te dit madame merci, nous vous remercions d'avoir remboursé votre dette, gna, gna, gna, gna, gna. le lendemain tu reçois notre lettre, oui madame la CAF vous informe que vous avez trop, qu'on vous a fait un, pay, un supplément avons vous a trop payé pendant la période de 6 mois, vous nous devez 15 000 euros. Ma chérie, tu es victime de l'esprit d'endettement. Je te dis, tu prends à la réunion de Mahamakta pour aller remettre dans la réunion de père joseph Tu prends à la réunion de père joseph pour aller remettre dans la réunion de Mamira. Tu es censé sortir de tout, tu jongles seulement, tu as l'esprit d'endettement sur toi. Oui, et ça peut changer. Et vous savez, la prospérité, ce n'est que une pensée. Il suffit que tu raisons cela, tu vois, ah, je ne peux même pas, je ne peux avoir l'argent qu'une fois par mois. Mon patron me donne 2000 euros, ouais, ma patron me donne 300 000 francs le mois. 300 000 francs le mois. Tu peux au boulot, tout ça va il suffit juste que, mais, je peux recevoir l'argent tous les jours, mais je peux recevoir de l'argent tous les jours, directement les clients qui avaient pris ton numéro depuis, qui te suivaient, je te suis depuis 5 ans, oui hein. je t'ai jamais contacté, je ne sais même pas pourquoi, chaque fois qu'elle voulait te contacter j'oubliais, oui je vais te faire le transfert, j'envoie sur quel numéro, ça fait 5 ans qu'elle te suit, hein. en 5 ans elle a eu l'idée de t'écrire au moins même 10 fois, Comment c'est par hasard que c'est aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Parce que ton esprit s'est ouvert, ta vision. En fait, donc, Dieu peut me donner, pas seulement à travers mon boulot ou mon patron. Depuis le recevoir ça pour rien, que je reçois l'argent. Merci pour les cœurs, merci. Merci, Véré Fatal. Donc, je peux aussi recevoir pour rien. Hey, Jesus is Lord. Ah oui, j'ai pensé aussi à toi comme ça là prends tu tes 500 000 là. Pour ça, toi-même, Dieu va te dire, que va donner 500 000 à telle personne. Mm -hmm. Et quand tu sèmes, dis toujours, je reçois cet argent que je sème 100 fois plus, 10 fois plus. Donc maintenant, on va faire les... les, les je vous donner les formules pour les prières. OK Prière pour la dîme. OK Payez vos dîmes aujourd'hui. Si tu ne connaissais pas la dîme, aujourd'hui tu payes ta dîme. 10% de ce qu'il y a dans ton compte, là, en payant ça, voilà ce que tu dis. Malachi, chapitre 3. Tu prends ton cahier, tu dois avoir la, le cahier de la dîme. Le cahier de la dîme. Dîme. Voilà. Le 15 avril 2022, j'ai payé la dîme 4 euros. J'ai demandé ça, ça, ça. Le 28 juin 2022, j'ai payé 200 euros et demandé ça. La meilleure chose que vous allez remarquer c'est que votre argent va augmenter quand vous allez commencer à payer régulièrement, faire les enseignements ense ense ense ense ense que vous enseignez que vous donnez là. Bah, tu vas commencer à ouvrir ton esprit pour recevoir de tous les côtés. Vous avez vu que euh, Isaac faisait d'en dessous, Abraham faisait d'en dessous. Donc cette semaine, ce que vous allez faire aujourd'hui, ne simplifiez pas le montant. Ça peut être 500 francs, CFA. Franc. Tout enseignement, quand tu le scelles, tu le scelles toujours avec une offrande. Écoutez-moi bien. Il y a parfois les gens que je suis, la personne est aux États-Unis, je ne connais pas du tout, hein? Mais ton enseignement me touche tellement. Ça, je sens que j'ai reçu quelque chose. Seigneur, je, je cherche ton Paypal. Tu envoies. Ok. Donc, Éternel des armées, voilà ce que vous écrivez dans le cahier. Je vais le faire carrément. Voyons les TikTok aussi. J'ai même beaucoup d'enseignements là-dessus sur si, si mon, mon TikTok. Attendez. Okay. Il y a quelqu'un de TikTok qui peut vous voir. Il y a un de Facebook. Je ne peux pas arrêter de caméra, hein, Ok Donc, on va prendre dans Malachi. Je vais faire ça mot à mot. Vous ne pouvez pas vous bousquer aujourd'hui. Donc, Malachi 3. Tu en tu, trains tu de vouloir payer ta dîme. Voilà, tu écris. Moi. Tu mets ton nom. Tu écris ton nom. OK. Moi, c'est Jocelyne. J'apporte à la maison du Seigneur. J'apporte, il dit.. Apportez à, à la maison du trésor. J'apporte à la maison... Je vais écrire ça avec vous. Donc, vous avez les feuilles, vous écrivez aussi pour vous. J'apporte à la maison du trésor... Madim. Vous écrivez la somme. Ok afin qu'il y ait de la nourriture dans ta maison, Seigneur. C'est ce que tu vas lire après. Tu vas lire ça, ton autre. On ne sème pas au hasard. C'est un peu comme si tu sèmes, tu ne mets pas la barrière pour protéger ta, ta nourriture. Tu ne mets pas l'insecticide pour protéger ta nourriture. C'est ce que les gens vont montrer, c'est très important. Dans ta maison. « Je te mets de la sorte à l'épreuve, Seigneur. » Tu écris, je te mets de la sorte à l'épreuve, Seigneur. Là, on a dit d'écrire pour payer la dîme. Malachie 3, verset 10. On met point. J'ouvre, écoutez, j'ouvre les excuses des cieux sur ma vie. Je répands la bénédiction sur moi en abondance. Je menace tout dévoreur. C'est à peut-être les crédits, les, les créanciers qui te demandent de l'argent. Je menace et je chasse. Tout dévoreur sur mes finances. Ma maison voiture. Maintenant le verset euh, le verset 11 encore. La Bible dit il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Vous dites le nom de vos entreprises. Le guide d'Iga academy portera des fruits. Porte des fruits aujourd'hui. Tu le chiffre d'affaires que tu vas avoir aujourd'hui. Porte des fruits avec un chiffre. De... Avec un chiffre. Oh my God, excusez-moi. Hmm. <rire> Je rappelle que ceci c'est pour, pour payer la dîme, avec un chiffre d'affaires de, tu me mets dans le montant que tu veux journalièrement, et mensuellement. 3 millions journaliers, 75 millions mensuellement ou bien 100 millions mensuellement. Tu mets ce que tu veux. Tu es libre de mettre ce que tu veux. Maintenant, tu continues. Tu bénis aussi tes enfants. La vie ne sera plus stérile. La vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Tu déclares que tes clients, tu appelles tes clients. Si tu as les représentants, ou bien si tu as les gens qui ont les, tu les succursales, tu dis que mes employés aujourd'hui, ils travaillent de façon correcte, ils reçoivent bien mes clients. Donc tu déclares, tu peux appeler, tu peux bénir chacun de tes postes. Peut-être que je bénis mon station de Bonaberry, je bénis euh, pour lui là-bas, tu bénis, tu, tu, tu prononces le nom de l'endroit. Et toutes les nations diront que je suis heureuse. Merci pour les likes. Maintenant, pour continuer, on va aller à Deutéronome 28. Je vous écris écrire ce que tu désignes. Voilà Deutéronome 28. Deutéronome 28. Verset 1. On écrit donc, parce que j'obéis à la voix de l'Éternel, mon Dieu. Et j'observe et mets en pratique ses commandements. En payant ma dîme aujourd'hui, tu mets la date. Bonjour, la, la reine Lisette. Je déclare que voici les bénédictions qui me prennent, qui me suivent. Je suis béni dans la ville de. Tu prononces les villes où tu as toutes tes entreprises. Je suis béni dans la ville de Douala, Libreville, euh, euh, euh, euh, Paris, euh, Abidjan. Le fruit de mes entrailles, tu prononces le nom de tes enfants. Le fruit de mes entrailles, le fruit de mon sol. Écoutez, hein, quand les gens partent vous maudire, ils n'hésitent pas. Quand les gens partent vous bloquer, ils bloquent vos enfants, ils bloquent les enfants de vos enfants, ils bloquent vos entreprises, ils bloquent votre, même vos voitures, ils bloquent votre mariage. C'est ici là que vous parlez. Déclare que le fruit de mes entrailles, en payant ta dîme, tu bénis tes enfants. Tu dis le nom de tes enfants, le nom de ton mari, le fruit de mon sol, le nom de tes entreprises, le fruit de mon troupeau. Mais porter, si tu as la, la, la, la, la volaille que tu fais, tu as le, le, le champ que tu fais, je suis béni à mon arrivée et je suis béni à mon départ. Les ténèbres me donne la victoire aujourd'hui contre tout ennemi qui s'élève contre moi. Ils sortent par un chemin et ils s'enfuient par sept euh, chemins différents. Je redonne à la bénédiction d'être avec moi. Verset 8, de 28, verset 8. Je suis béni dans le pays que les m'a donné. Je suis pour l'éternel un peuple sans, comme il a juré à mes pères de me donner. Je déclare que tout le monde va voir que je suis béni de l'éternel. Aujourd'hui, je suis comblé de biens. Mes enfants sont multipliés. Mes entreprises sont multipliées. L'éternel nous nouveau son bon trésor. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez la paresse. Mais vous devez comprendre que dans le spirituel, rien ne se fait seul. Vous comprenez, rien ne se fait seul, il y a le travail sur ça. Faut qu'on fasse. Tu vas travailler. Quand on voyez le mal que les gens se donnent quand ils partent vous bloquer, vous comprenez que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas faire. Donc merci pour les likes et les partages. Donc quand tu finis maintenant, tu prends ton argent dans ton enveloppe. Ou bien si tu fais le virement. Tu tiens le virement comme ça avant de cliquer sur envoyer. Tu <coughs> lis maintenant tout ça. Moi, Jocelyne, j'apporte à la maison du trésor ma dîme, qui est de 250 000 francs Cépharou, de 500 000. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma dans la maison de l'Éternel. Seigneur, je te mets ainsi de la sorte à l'épreuve. J'ouvre les excuses des cieux sur ma vie. S'il y a quelque chose qui te manque, tu veux te marier. Je reçois mon mariage. Je reçois. Je reçois. Si tu dis ce que tu reçois. Je reçois. Euh, des choses de longue date que vous attendiez. J'ouvre les écluses des cieux sur ma vie maintenant. Je reprends la bénédiction sur moi en abondance. Je déclare que partout mon visage va briller. Et en faisant ça, tu peux aussi prendre l'huile d'olive, tu mets sur toi. Avec trois doigts, doigts, trois doigts, pardon. Tu fais trois croix. Un, deux, trois. Trois doigts, prends l'huile d'olive, tu prends trois fois. Trois fois la croix sur ton front. D'accord. Je répands la bénédiction sur moi en abondance. Je menace et je chasse tout dévoreur sur mes finances. Tout employé qui vole mes finances, je déclare que vous êtes exposé aujourd'hui. Toute personne qui vient puiser dans les, les, les, les caisses de l'entreprise. Oui. Je déclare euh, la protection sur ma maison. Je chasse tout mauvais esprit, tout mauvais esprit qui est entré dans ma maison, qui a, qui a élu de milices, milice chez moi. Tu peux me dans ta maison, tu, as, tu brandis ta, ta ce que tu as payé ta dîme avec. Tu bénis l'eau, tu verses ça au milieu de ton salon. Que comme je paye ma dîme, je chasse tout mauvais esprit de ma maison. Seigneur, tu as dit que tu vas chasser le dévoreur de ma maison. C'est un contrat que tu fais avec Dieu. Tu finis maintenant, tu envoies. Si c'est le transfert orange monnaie que tu vas faire, tu envoies. Quand tu envoies comme ça, tu as payé et tu attends maintenant ton service qui ce soit, soit livré. Le, le spirituel, ce n'est pas la blague. Merci pour le partage, Fatim. Bonjour, Fatim. Merci pour les likes, pompez-moi les likes, s'il vous plaît. Vous allez voir que, je sais qu'il y en a pas vous vous êtes tellement dans les problèmes que vous n'osez pas. Même dire que tu vas écrire tu ne veux pas écrire. Ce qui va te sortir de tes problèmes, c'est de savoir d'abord ce que tu veux. Donc, apprenez à rédiger vos désirs. Tu écris sur le papier, tu dois avoir ton cahier de dîmes, ton cahier offrande. Chaque fois que tu vas faire un don à l'orphelinat. Tu prises sur le don là jusqu'à les orphelins. Tu venais pour faire le service religieux ou bien tu venais pour faire le don. Que Seigneur, comme je suis encore de nos orphelins, je déclare que je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas pour m'occuper de mes enfants. Seigneur, je déclare. Oh Seigneur, tu as dit que si tu. Oh, yeah. quoi hein? <rire> Maman, j'ai les femmes, que quand elles viennent chez moi. Hein. La femme a payé sa dîme. Elle prie encore, ça, c'est ce que tu dis. Tu, tu as fini de manquer la Amen. Amen. <rire> Maman. Et quand elle prie, tu sens l'onction dans son corps. Qui la débloque ou qui le débloque. Je ne m'accorderai avec vous qu'avec le décret de votre foi. Et la Bible dit « Où sera fait selon votre foi ?» Ce n'est pas selon ma force. C'est selon votre foi. Très important. Flora, tu, tu as demandé à parler. Renvoie ta demande, Flora. tu Fais comme ça, tu as tes enfants dans ta prière, ton mari, ton business, toutes tes activités. Tu es sûr que là où tu es là, ce que je fais là, je suis sûr. Tu fais, tu pars, tu sèmes, sais, tu fais le transfert PayPal. Et écoutez, mettez Dieu à l'épreuve avec sa propre parole. Vous ne me testez pas ici, c'est Dieu que vous testez, c'est pas moi. C'est un vous vous remplissez, il y a toutes les conditions. Mais vous ne saviez pas l'autre ce que je viens d'enseigner aujourd'hui. Bon bonjour à ceux qui viennent d'arriver sur TikTok. Quand ta dîme arrive encore le soir, tu as payé la dîme le matin, à midi on te donne l'argent. Tu envoies encore la dîme. En, en envoyant, tu reviens encore dans la page de Dîme. Tu relis, tu lis rapidement ce que tu as écrit le matin. Vous devez, vous devez recevoir chaque jour l'argent doit entrer dans votre poche chaque jour l'argent money must come every day. si ça ne vient pas, paye encore et tout ce que Dieu te dit de faire, fais tu peux finir de payer ta dîme Dieu te dit que envoie 50 000 à ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta nièce là Seigneur je donne l'argent ici je libère cet argent parce que je crois que tu m'as demandé de me donner l'argent à ma nièce. Là. Donc je libère comme ça, Seigneur, que ça l'aide, que ça lui permet de prospérer. Moi-même aussi, je reçois cet argent en retour, multiplié par mille, au nom de Jésus. Voilà. Tu fais ça, tu envoies l'argent à ta nièce. Dès que personne ne va travailler sur l'argent que je suis en train d'envoyer, pour me fait du mal. Personne. Laura, les choses changent un peu, un peu dans ta vie. Non, c'est bien. C'est ce que tu connais qui va bouger, changer tes actes. Et quand tes actes changent, tu vas voir comment ta vie va commencer à changer. Donc, vous n'êtes pas bloqué. C'est vraiment que vous êtes ignorant. Vous ne connaissez pas beaucoup de choses. Et aussi, parfois, quand vous on vous enseigne, on n'enseigne pas bien. Parfois, le pasteur vient et dit Payez votre dîme. Tu payes la dîme. Tu, tu apportes au pasteur. Te... C'est bien ça, ma fille. On ne paye pas la dîme comme ça. C'est une alliance entre toi et le Seigneur. Le pasteur n'a rien à voir. Je te bénis ma fille. Je te bénis. Parce qu'il voit comme il va aller toler sa maison. Il va aller toler sa maison avec l'argent que tu as donné. Non. Il y a même des gens à qui vous allez donner la dîme. Que... Ils ne vous connaissent pas personnellement. Comme moi, il y a des gens qui vous envoient la dîme, je ne vous connais pas. Mais vous envoyez la dîme chez moi. Parfois, il y a un que vous envoyez ça, c'est ma secrétaire qui voit. Et je vous ai dit que je bénis les dîmes qui, qui rentrent chez moi. Je bénis. Bonjour. Bonjour. Je bénis vos dîmes. Voilà. Bon, maintenant, euh, je déclare que l'enseignement que vous avez reçu aujourd'hui, vous n'allez pas le perdre. Je déclare que tout arme qui avait été forgé contre vous, tout blocage qui avait été sur vous, est enlevé. Je vais donner les numéros de mes représentants. Ton téléphone, s'il te plaît. Ton téléphone. Viens, nous un numéro pour nous, pour, pour nous contacter. On tourne dans cette porte-ci. Donne-moi un peu, pas ouvrir la porte. C'est qui Voilà les numéros au Cameroun. 693 50 22 66. C'est aussi le Orange Money. Si le Orange Money là est plein, vous faites un autre. 693 50 22 66. Il y a aussi 6 98 367 221. 698 367 221. Le nom c'est Joséline. Joséline. Nous game Joséline. Maintenant le numéro pour MTN. 00237-680-71-0701. 680-71-0701. Maintenant euh, le numéro du Gabon. 00241 0741 080 07 41 80 080, ça c'est pour le, le Gabon. Côte d'Ivoire, 00225 08 27 53 94. Paris, Paris, 07 53 95 56 69. 07 53 95 56 69. Euh, Nantes, c'est toujours en France. 0620 005-63-59 0609 pardon, ça c'est Nantes, toujours en France 0620-0063-59 Bruxelles 0466-10-40-87 0466-10-40-87 ceux qui sont au Togo ceux qui sont... Euh dans les autres pays, vous contactez un de ces numéros. Bonjour Nancy. Il y aura les lavages aujourd'hui et on aura aussi les lavages lundi. Lavage à distance. Merci pour la rose Nancy. Mon nombre dit que depuis ma venue, ta vie a changé. Tu as encore besoin de mon aide. Je vous donne les enseignements selon ce que l'esprit me donne. Je vous donne. Je vous donne. Surtout, soyez guidé par l'esprit de Dieu. Soyez sensible à ce que l'esprit vous dit de faire. Soyez très sensible. Parce que parfois, je vous donne beaucoup de choses. Après, tu restes comme ça là. L'esprit te dit, pendant trois jours, je fais le jeûne. Ou encore, j'ai l'autre jour, je, je parlais avec une. Une de mes, de mes filles. Donc, elle a fait euh, le, le, le, le sacrifice d'une boucle. Elle a fait trois boucles. C'était en quatre semaines. Après elle dit... Je, je, je, je sais pas, je lui parlais après le troisième boucle. L'esprit me dit, dis-lui qu'elle doit faire le bœuf. Elle a sacrifié le bœuf. Je lui dis, elle me dit, eh, comment ça arrive Elle me dit, je croyais, c'est là deux jours. Quand j'étais en train de... Je sais pas, je conduisais comme ça. J'ai reçu ça dans mon esprit. Ne laissez pas... Les instructions que le Seigneur vous a données, tomber à l'eau. Parce qu'il vous a parlé, vous n'avez pas écouté. Donc, Rolby, Rol Rol qui est au Luxembourg, euh, écrit sur le numéro 00237-693-502266. Donc, vous pouvez aussi envoyer les dîmes chez les représentantes si vous n'arrivez pas à nous joindre au Cameroun. Et elles vont acheminer ça. Voilà. Bon, il y en a aussi parmi vous, euh, pour les kits, comme j'ai dit l'autre jour, il y a les, on vend les enfants. le sel, on apporte le sel un peu. Il y a les kits aussi. Donc, Nobre dit que tu veux me parler, j'étais t'ai te parler en rêve. Si tu me vois dans tes rêves, comment tu peux rester comme ça, que tu ne me cherches pas à avoir un rendez-vous avec moi hmm? L'esprit n'est pas fou, hein. L'esprit va vous guider. Bonjour la reine Christelle. Tu restes l'esprit de monte temps en rêve. Comment je chante te laver par exemple. Tu ne viens pas te voir me voir pour te laver. Ou tu ne prends pas de mes lavages à distance. Autre problème, c'est que quand vous l'esprit vous, vous parle, mais vous vous, vous tardez trop. Nobre le rendez-vous, ça dépend du pays où tu te trouves. Les rendez-vous, c'est. Hmm, si tu, es au si tu es au Gabon, c'est 40 000. Si tu es au Cameroun, c'est 33 000. Si tu es en Europe, ça fera 100 euros. Et j'ai inclus un lavage là-dedans. Donc voici les couleurs de sel. On a le sel de déblocage. On a le sel pour le succès et le commandement. Celle de purification. Celle pour... Euh, Retour à l'envoyeur. On a les ensembles. Ceux qui sont à Douala, qui me suivent, vous êtes à Douala. Vous devez. Euh, si vous êtes à Douala, vous devez partir à Maquette. Derrière Paja Center. C'est là-bas qu'on est basé. Derrière Paja Center. Il y a euh, une menuiserie. On est en face de la menuiserie. On a qui est en face, de qui est derrière Pacha Center, en Marquette Lycée. Donc pour la Côte d'Ivoire, le numéro c'est le 225 08 75 394 pour la Côte d'Ivoire. Elle a les produits là-bas, elle va t'envoyer. Oui, tu peux brûler la sauge en feuille chez toi. Bon, euh, on a le kit fondation. Ça vient généralement comme ça, c'est plus facile à transporter. Nobre, je ne fais pas la réduction mamie. Si tu es étudiante, non. Je ne fais pas la réduction pour les étudiants. Là, vous t'avez le sel ma chérie. Tu peux être étudiant tu as l'argent. Tu as même l'argent plus que les gens qui, ne, qui, qui travaillent normalement. Pourquoi vous voyez toujours comme les pauvres? Ah? Hmm? Irène, tu as essayé de prendre rendez-vous avec moi. Tu m'as déjà vu en rêve deux fois. Bon, je n'ai pas encore de représentant à EDC, Hortense. Donc On fait le lavage à distance. Vous pouvez envoyer votre photo et votre nom. Irène Mikkez, prends le numéro 6 euh, 00241 0741 80 080. Tu peux prendre le rendez-vous là-bas. Tu pourras me parler aujourd'hui. Je pense. Donc là, le kit fondation. C'est pour les gens qui veulent enlever les malédictions sur eux. Donc il y a les malédictions. On peut poster à Bafoussam. Malédiction de qui veut de ton père ou de ta mère. Ta vie ressemble à la vie de ta mère. Tu n'avances pas voilà les kits pour la Côte d'Ivoire, tu contactes la représentante elle va te donner les, les, les prix 110 le kit fondation en Côte d'Ivoire je crois que c'est 65 000 le kit commerce en Côte d'Ivoire c'est 70 000 tu n'as pas pour le hors de boxe du kit commerce on a aussi le kit de déblocage plus plus les gens qui sont victimes de sorcellerie qui sont envoûtés euh, les gens qui ont beaucoup de maladies dans le corps coup battus, blocage donc ça peut-être débloque d'abord la base mais l'autre aussi c'est un peu avancé voilà euh... On a aussi le kit commerce, ça c'est pour les gens qui euh, ont des business, il n'y a pas de représentant Congo-Brazzaville mais on peut poster, on envoie, on envoie là-bas. J'ai d'ailleurs quelqu'un qui part, il vient en... votre index c'est combien, 243 ou 242 J'ai quelqu'un qui va là-bas dans deux jours, on le 26 donc on a le kit commerce ça c'est pour ceux qui ont le business commerce en ligne, commerce physique à Douala le magasin oui 242, j'ai quelqu'un qui arrive dans ce pays là après demain donc, kit commerce on est basé à Douala, Maquepé derrière Paja Center il y a une menuiserie, on est en face de la menuiserie il y a ma photo sur le portail Roland oh, je ne donne pas les coups de main il faut te laver avec le sel d'abord. Je ne suis, suis pas la charité. Quand je fais les offrandes, je parle au félin à mes dons. Tu as compris. Mais je suis là pour vous encourager, pour que vous appreniez à, à utiliser vos dons spirituels. Tout roi ou toute reine qui croit qu'il faut qu'il supplie pour avoir quelque chose. Je n'ai pas de grand-père au Maroc. Si tu as quelqu'un au pays qui part au Maroc. Donc au Gabon, on est basé à Louis et à Saint-Germain aussi. Saint-Germain, il y a une station pétro-gabon à Louis. Pardon, à Saint-Germain. En ville là-bas. je vais donner les numéros à nouveau. Pour le Gabon, 0741 80 080. Gabon, 0741 80 080. Euh, Côte d'Ivoire, 08 27 53 94. Allemagne, 017 66 41 99 519. 017 66 41 99 519. Bruxelles, 0466 466 10 40 87 Pour le, pour le mariage, je prends le kit déblocage et le kit attirance. Les deux là. Il euh, y a quelqu'un à Nantes. J'ai une représentante à Nantes. En Nantes, même chez quelqu'un. Donc tu peux aller chercher chez elle. donc En Nantes, le premier, vous allez faire le bain sur place. Vous pouvez aller à Nantes sur place. Les bains. Je cherche encore plus de représentantes. Pour que vous, je veux qu'on fasse physiquement en attendant que je vienne. Je compte devenir venir très, très, très, très euh, rapidement chez vous. Donc, celle de Nantes, son numéro, c'est le 0620 0063 59. 0620 0053 63, pardon, 59. Je répète pour Nantes. 0620 0063 59. Paris 0753. 95, 56, 69. 0753. 95, 56, 69. Washington, Canada, tous les États-Unis. Plus 12, 02, 98, 98, 352. Yaoundé, 655, 31. 0750. Yaoundé, 655, 31. 0,750 Douala 680 711 0,701 Voilà Bruxelles 0,466 10 40,87 Plus 32 Plus 32 466 10 40,87 Ça c'est pour Bruxelles Voilà Donc, on fait les bains de déblocage. Côte d'Ivoire, plus 225, 08, 27 53, 94. Plus 225, 08, 27 53, 94. Prenez de quoi noter, ne vous amusez pas avec moi. Nantes, 06, 20, 00, 63, 59. Voilà. Si vous voulez un rendez-vous, vous pouvez avec les représentantes. Elles vont me donner le rendez-vous directement. C'est plus facile que je vous ai. Si vous voulez la consultation, si vous voulez le lavage, lecture de destinée, toutes ces choses. si vous déroulez le direct. Abonnez-vous sur YouTube. Mon nom sur YouTube, c'est The Digger Academy. T-H-E, espace G-I-F-T, espace D-I-G-G-E-R, espace Academy avec Y. The Digger Academy. Merci pour les likes je vais donner encore pour l'Amérique alors si vous contactez une des représentantes, elle ne vous répond pas contactez l'autre parce que c'est Whatsapp de tous les pays vous va avoir Whatsapp parfois une représentante peut prendre un pays elle, elle vous envoie dans l'autre ou bien elle peut commander chez nous au Cameroun on vous envoie donc pour les états unis c'est plus 12 02 98 98 352 voilà donc abonnez-vous. Merci pour les partages sur Facebook. Merci. Merci pour les likes aussi. Bon, les ateliers de vacances pour les enfants, ça commence toujours le 1er juillet. Donc si vous avez des enfants au Cameroun, on a, de, on a les, les, le camp de vacances. Donc, on pourra avoir certains enfants qui vont venir dormir pendant un mois et on aura des enfants qui vont... Euh, venir le matin, rentrer le soir. Ça doit la Macédoine et aussi au Gabon, à Libreville, à Saint Germain. Donc on aura aussi un centre là-bas. Donc vous passez une superbe journée. Si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas de les poser. Si vous contactez un représentant, ne vous répond pas, contactez l'autre. Vous laissez pas arrêter. Pour les rendez-vous, vous prenez les rendez-vous et puis vous envoyez les sous. Surtout, moi je fais rien que sans te payer pas voilà, des affaires que j'ai fais après je, dis que je vais envoyer l'argent après après j'envoie je l'argent quelque part, je me dis que l'argent a disparu je ne que plus sur ça voilà, donc vous pouvez aussi commander le sel peut-être tu n'as pas, pas 15 000, tu n'as pas 20 000 pour me payer prends juste le sel le sel généralement c'est 1 000 francs, 2 000 il y a le sel pour, pour présenter à la maison là, pour décorer la maison, là c'est 5 000 donc, il y a le sel pour le de lavage voilà, merci beaucoup pour vos roses merci pour vos offres que vous me donnez merci, donc vous passez une très très belle journée